Questions orales. Député des d'Essex. Merci. Avant de débuter, j'aimerais présenter les condoléances des néo-démocrates et de, je suis certain de tous nos collègues ici en Chambre aux victimes, euh, aux, de, aux amis et à la parenté des victimes de ce feu terrible, de cet incendie qui s'est produit à Brampton. Au premier ministre, la liste de Soleil montre que... Il y a eu de grandes augmentations pour les hauts placés au sein du gouvernement, alors que les travailleurs de première ligne n'ont pas eu d'augmentation, eux sont coincés avec le même salaire, alors que les amis du, go du gouvernement... Gagne une augmentation de salaire. Les 10 personnes qui sont au, au sommet de la liste ont eu une augmentation salaire de salaire commune de 1,9 million de dollars. Monsieur le Président, un de, une, une de ces personnes a gagné une augmentation de 86 000 à lui seul. Pourquoi est-ce qu'on permet ces augmentations aux PDG d'entreprises de, de, de l'Ontario alors qu'on ne donne rien aux héros de première ligne qui nous ont fait passer à travers cette pandémie? Le leader parlementaire du gouvernement. Le député a raison, la liste de soleil a été publiée vendredi dernier, comme c'est le cas à chaque année. Mais laissez-moi vous dire ceci, nous avons fourni de grandes ressources pour nos travailleurs de la santé. Le ministère des foyers de soins de longue durée ont offert une augmentation de salaire pour nos travailleurs de première ligne. Vous savez à quel point ça a été important. C'est quelque chose qu'on savait qu'il fallait faire. Depuis qu'on a pris le pouvoir, on a fait des investissements en soins de santé, parce que ce n'est pas seulement d'ajouter plus de personnel, mais c'est aussi de s'assurer que les installations que nous avons soient les meilleures possibles pour que les gens soient fiers d'y travailler, travailler et offrent aux patients les meilleurs soins possibles. C'est la raison pour laquelle Peel va obtenir le plus grand hôpital du pays, c'est la raison pour laquelle on ouvre des écoles, des universités, des collèges. il y a beaucoup qui se passe dans la province de l'Ontario pour qu'on soit la, euh, le territoire de compétence le plus prospère de l'Amérique du Nord. Complémentaire, j'imagine que le leader parlementaire n'est pas en mesure de justifier ces augmentations incroyables. Le premier ministre a promis de diminuer les tarifs d'électricité, mais il les a augmentés à chaque année. Et ces tarifs plus élevés paient pour 5 millions de dollars des salaires des hauts fonctionnaires de l'OPG. Les quatre principaux fonctionnaires ont gagné 1,1 million de dollars en plus de leur grand salaire. Alors que la population voit ses tarifs d'électricité augmenter, on a vu les tarifs être, les, les salaires des quatre plus hauts placés de l'OPG passer de millions de dollars, augmenter de millions de dollars. Pourquoi est-ce qu'on permet ces augmentations chez les hauts placés de l'OPG alors que les gens ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité Le leader parlementaire du gouvernement. La liste soleil a été publiée la semaine passée. C'est un élément qui a été mis en place par le gouvernement fédéral au cours... Euh, par le gouvernement conservateur des années 90. Ainsi, les gens savent qui gagne quoi dans la province lorsqu'ils travaillent dans la fonction publique. On savait qu'il fallait améliorer la qualité de vie des Ontariens et ontariennes et on pouvait le faire en stabilisant les tarifs d'électricité. Nous l'avons stabilisé. Nous avons aussi éliminé cette augmentation de 19 prévue par le gouvernement libéral précédent. Ça a amené un investissement et une croissance dans la province. Nous avons fait le plus grand investissement dans l'industrie automobile. Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce a conclu une entente qui fera en sorte que l'on verra en Ontario, l'industrie automobile pour les générations à venir. Et ça a été fait par un gouvernement progressiste conservateur fort. Complémentaire final. Et voilà la deuxième prise pour le gouvernement lorsqu'on justifie ces hauts tarifs. On va leur donner une dernière chance au bâton. Les tarifs ont diminué grandement à Metrolinx. En raison de la pandémie, est-ce que c'est une mauvaise... Attends, le, la personne, le dirigeant de Metrolinx gagne 836 000 Est-ce que c'est une faute d'orthographe? Est-ce que c'est le mauvais chiffre? Alors qu'il y a une diminution de tarifs, il faudrait recueillir des tarifs pendant cinq jours de suite. Pourquoi, Monsieur le Président, alors que nos organismes de transport en commun doivent fournir un transport en commun abordable, pourquoi est-ce que ce premier ministre a donné au PDG de Metrolinx euh, une augmentation de $96 000 cette année seulement, le leader parlementaire du gouvernement? Encore une fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un mandat à nos partenaires pour fournir la plus grande construction de transport en commun de l'histoire de la province. Hier, la ministre des Transports s'est jointe au premier ministre et a dit plusieurs collègues pour euh, la première pelletée de terre dans la construction de la ligne Ontario. Cette ligne, évidemment, fait partie d'un investissement de 29 milliards de dollars en transport en commun à Toronto et dans la région du Grand Toronto. Le député d'Oak Ridges, Aurora, a aussi travaillé dans sa région, Même chose pour le député de Richmond Hill. Les gens de Scarborough, attendent depuis très longtemps d'avoir un métro. Je sais que le député de Scarborough-Rouge Park, député de Scarborough-Agincourt et le ministre à Scarborough-Nord ont lutté pour fournir un métro à trois stations ainsi qu'une école de médecine dans l'Université de Toronto. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans la province. Prochaine question encore une fois, député d'Essex. Merci. Le leader parlementaire ne peut pas, de bonne conscience, justifier ses grands salaires et ses augmentations. Voilà la troisième prise. On va passer à autre chose. À la ministre de l'Industrie, du Tourisme et de, du Sport. Ces industries ont eu les plus, années les plus difficiles en raison de la pandémie. C'est la raison pour laquelle il aurait fallu leur donner un soutien financier, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Le premier ministre a abandonné le tourisme. Un rapport de CBC ce matin montrait que pas une cent des 100 millions de dollars promis ont passé le pas de la, pas de la porte du gouvernement. Pourquoi est-ce que le premier ministre et sa ministre ont abandonné le secteur du tourisme alors qu'ils avaient le plus besoin d'aide? La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Je suis toujours euh, contente d'avoir une balle molle de la part des, des néo-démocrates. Ce député, n'a pas pris la parole et posé des questions sur le tourisme lorsque cette industrie a été frappée de plein fouet en premier et cette industrie qui sera la dernière à se remettre. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, tout ce qu'on veut, c'est essayer de trouver des scandales qui n'existent pas vraiment. Monsieur le Président, j'ai défendu le secteur du tourisme pendant toute la pandémie. J'ai tenu près de trois douzaines de tables rondes et de réunions en ligne. J'ai investi 400 000 dans le tourisme de Windsor-Essex pour aider à remettre l'industrie sur les rails après la fermeture du pont Ambassador. Et ce député a voté contre un appui de 1 milliard de dollars à l'industrie du tourisme, il faut le rappeler. Intervention du président. L'opposition reviendra à l'ordre. Complémentaire. La ministre promet un soutien euh, au, au tourisme depuis six mois. Les, la paperasse est déjà remplie, a été envoyée, ça fait des mois, et cinq mois plus tard, ce gouvernement se traîne encore les pieds. Alors que des centaines d'entreprises attendent d'avoir un appui, le PDG de l'Organisation du tourisme de l'Ontario dit qu'à chaque jour euh, où on n'a pas cet argent, c'est un jour de moins pour embaucher les gens. Les entreprises comme les Café-Couette, les entreprises de voyage de pêche ont de la difficulté. Pourquoi est-ce que la ministre n'aide pas de son secteur alors qu'ils ont grandement besoin de soutien? La ministre, le député de l'autre côté n'a aucune crédibilité, sinon une crédibilité limitée. Il pourrait peut-être répondre à quelques questions. Pourquoi, lorsqu'il était le temps d'investir 270 millions de dollars dans un crédit d'impôt pour les vacances en Ontario, est-ce qu'il a voté contre? Pourquoi est-ce qu'il a voté contre le fait qu'on essayait de sauver des institutions importantes dans la province? Nous avons investi 100 millions de dollars pour les petites entreprises de tourisme. Il a voté contre. Pourquoi? Est-ce que ce député a voté contre les aides que nous avons offertes, entre autres, au Festival du film de Windsor? Je suis la seule dans cette Assemblée qui prend la défense de l'industrie, du tourisme, du patrimoine, du sport et de la culture, parce que l'opposition ne l'a pas fait. Intervention du Président. Complémentaire final. Pendant la période des questions, nous, on doit poser des questions et, et eux, ils doivent nous répondre. Si les, excuses, si les excuses permettaient de gagner de l'argent, ce secteur du tourisme serait très, aurait assez de finances en ce moment. Ils ont besoin de lignes de survie pour rester ouverts. Mais quand, quand les dirigeants ont essayé de savoir exactement ce qui se passait, ils n'ont eu que du, du silence. Et ce qui a été cité, c'est que ce qu'on sait, c'est que le secteur du tourisme est sur une ligne de survie. Ces PME ont utilisé toutes leurs épargnes, maximisé leurs cartes de crédit pour pouvoir rester ouverts. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et ce ministre n'ont pas pu donner les fonds nécessaires pour un secteur du tourisme qui a du mal à survivre en Ontario? Ministre du Tourisme. Je pense que clairement j'ai touché un point sensible avec le député de l'opposition. Il ne comprend pas ce qui se passe. Des dizaines de milliers de dollars ont été investis dans ce secteur. La semaine dernière, quand j'étais au Manitoulin, nous avons investi 265 millions de dollars dans le tourisme autochtone. Pourquoi il a voté contre ces initiatives nous avons investi 150 millions de dollars dans le, le fonds Trillium pour appuyer ce secteur et qui a voté pour, pour, pour cela les progressistes conservateurs et qui a voté contre les néo-démocrates. C'est ce qu'ils font. Nous sommes le parti du oui et je suis le ministre qui est responsable d'un secteur important et nous méritons, et ce secteur mérite notre attention. Ça leur a pris deux ans de comprendre les dégâts, et ce sont ce genre de secteur que ce, les néo-démocrates prennent pour acquis. Prochaine question, député de Kiwatna. Bonjour. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Ma question est à la ministre de la Santé. Red Lake, l'hôpital Red Lake Memorial Hospital, comme plusieurs autres hôpitaux dans l'ouest de l'Ontario, Font face à de nombreuses difficultés, nombreuses difficultés pour assurer qu'ils ont les médecins nécessaires pour couvrir les services. L'hôpital Not a du mal à obtenir des services de diagnostic de base tels que les scans CT. Ils ont besoin également de spécialistes dans différentes expertises. Ce gouvernement doit répondre à l'accès inéquitable à des soins de base médicaux, soins, de ba soins, de, soins médicaux de base pour les populations du nord de l'Ontario. Alors, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a à par rapport à cela, ministre de la santé Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député de l'opposition pour sa question. C'est une question importante, et je peux vous dire que les muni la municipalité de Red Lake a déclaré une L'état d'urgence le 25 mars et la déclaration est venue d'une interruption de service à l'hôpital Marmots de 8 heures le 25 mars à 8 heures le 26 mars à cause d'un manque de médecins. Nous avons coordonné la transition des patients et nous avons assuré qu'il y avait des services ambulanciers et des services d'urgence pour, pour transporter les patients. La situation a été rectifiée et l'Ontario va, va continuer ses efforts pour essayer d'augmenter la couverture et les efforts de résilience à travers différents programmes. Et j'en aurai plus à dire dans ma réponse supplémentaire. Question complémentaire. Encore une fois, à la ministre de la Santé. Les médecins de Red Lake doivent, faire des, doivent avoir des horaires de 24 heures, trois jours de suite et plusieurs d'entre eux doivent faire le déplacement du sud-ouest de l'Ontario à Red Lake lorsqu'il y a des, des, avis, des vols manqués ou des maladies il faut d'autres médecins pour remplacer ces personnes ou alors ils seront obligés de fermer leurs services d'urgence. Le 26 mars, leur système qui était submergé a finalement craqué. Plus de 6 000 Ontariens se sont retrouvés sans hôpitaux et sans services d'urgence. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que cela ne se répète plus Ministre de la Santé. Je pense que c'est très important d'étudier l'histoire et de comprendre comment est-ce que la situation, comment on en est arrivé là. La pénurie des médecins était le résultat direct des décisions des libéraux qui ont été appuyées par les néo-démocrates, qui ont fait des annulations et des compressions. Le gouvernement d'El Duca à éliminer 50 positions de résidence ici en Ontario. Mais notre gouvernement veut régler ce problème. C'est pour cela que nous avons ajouté 160 postes, de, postes pour les internes et ce sont les plus grands investissements et les plus grands, grandes améliorations lors de la dernière décennie. Nous, avons, nous allons également travailler avec d'autres écoles en Ontario, mais je pense pour... L'École médicale du Nord de l'Ontario va recevoir 41 postes pour les internats et 31 postes pour les diplômes post-universitaires. Merci. Merci. Prochaine question, député de paris saint -Mostoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au, au ministre du Travail. Dans ma circonscription de Paris-Sound-Muskoka et pour les entreprises partout dans la province, le, seul, le même problème est souligné. Les gens veulent embaucher des travailleurs, mais il n'y a pas assez de travailleurs. Il y a des milliers de postes partout dans la province qui restent vacants. Les entreprises dans ma circonscription, que ce soit les restaurants, les travailleurs indépendants, ils ont tous du mal à trouver des, des employeurs. Des employés, pardon. Est-ce que le, le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour répondre à cette pénurie historique de main d'œuvre? Réponse, ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon collègue de paris saint moscouca Avant de répondre à sa question, je tiens à dire au nom de tous les gens de sa circonscription, merci beaucoup pour votre service à la province de l'Ontario. Monsieur le Président, le député a tout à fait raison. Chaque chèque de paie qui n'est pas collecté veut dire qu'il y a une famille qui ne recevra pas cet argent. C'est pour cela que je me suis joint aux apprentis, aux syndicats et aux compagnies dans une annonce de 20 millions de dollars pour ces financements. Sans Si nous n'augmentons pas les financements, les gens ne pourront pas avoir les aptitudes nécessaires pour combler ces postes vacants, que ce soit de l'hospitalité à la fabrication, ces programmes sont ouverts à toute personne qui veut apprendre. Et j'en dirai plus dans ma réponse supplémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le ministre, et merci pour vos mots gentils. C'est réconfortant de savoir que notre gouvernement va tacler ce problème directement. L'une des façons dont nous utilisons, nous, nous, nous trouvons des solutions pour ce programme, c'est le programme d'internat. Il offre des, des options et des opportunités qui autrement n'auraient pas été considérées par ces travailleurs. Est-ce que le, le ministre peut nous en dire plus là-dessus? Ministre du Travail, merci aux députés pour sa question et par vous. Je suis un grand militant de ce genre de programme et j'invite tout le monde qui est intéressé à se lancer là-dedans. Ils permettent d'établir, de, de jeter les bases pour les emplois de métiers spécialisés. Et ils permettent également de continuer à apprendre tout en travaillant. Et en, à travers ce genre d'initiative, notre gouvernement dit oui à la création de nouveaux emplois. Nous voulons faciliter la tâche à des personnes qui travaillent dur pour pouvoir avancer dans leur dans leur carrière. De ce côté de la Chambre, nous voulons régler ce problème. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Les athlètes des, univers des universités ontariennes ont présenté une lettre pour répondre au manque à l'inaction du gouvernement pour régler le problème d'inégalité pour les athlètes féminines. L'association a dit... Et je cite, le gouvernement devrait être préoccupé à fournir les mêmes opportunités à toute personne de tout genre avec l'argent public. Au lieu de régler le problème, la ministre des Sports a dit que cette lettre était tout simplement troublante et intrigante. Les athlètes féminines, féminines méritent de pouvoir atteindre leur potentiel. Elles ne méritent pas d'être victimes de discrimination. Pourquoi est-ce que le ministre refuse de considérer ces plaintes tout à fait légitimes? Réponse, ministre du Sport. Clairement, en tant qu'ancienne athlète, moi-même, et ancienne entraîneuse de hockey, et en tant que maire, j'ai dédié ma carrière pour assurer que les filles et les femmes ont les mêmes opportunités de réussir que les hommes dans les carrières de sport. La femme parle d'une lettre qui a été émise et qui demandait à ce que. et, et qui, qui nous a permis de fournir 30 millions de dollars dans les financements pour les d organisations d'athlètes. La députée n'a également pas parlé des millions de dollars que nous avons investis dans cette association et dans leurs activités et tout ce que nous avons fait pour appuyer les athlètes féminines. J'aimerais également indiquer que 52 de notre quête de financement est allée dans l'investissement pour les, euh, les athlètes féminines. Et nous n'allons pas nous excuser de ces investissements. Question complémentaire. Merci. On ne va jamais régler un problème si on ne reconnaît pas que le problème existe. Et au lieu de reconnaître les inégalités en termes de en termes de bourse, elle préfère tout simplement banaliser le problème. Elle dit que l'argument est confondu ici. Elle ne voit pas le fait qu'il y a une inégalité. Ces athlètes féminines veulent seulement que le choix du financement soit équitable. Il n'est jamais trop tard de prendre la bonne décision. Et c'est ce que ces personnes ont mis dans la lettre. Ce genre de bourse va permettre de lancer des carrières en sport et sera une grosse contribution à la société. En tant qu'ancienne participante de l'organisation des joueurs de waterpolo moi je comprends cela. Est-ce qu'elle est prête à appliquer les recommandations que la lettre demande? Réponse, ministre du sport. Mon ministère et notre gouvernement sont engagés à appuyer les athlètes communautaires et les activités de, de sport de partout en Ontario. C'est pour cela que nous avons investi 30 millions de dollars pour appuyer toutes nos, organismes, toutes, nos, toutes nos organisations de sport. Et pour la première fois, nous avons également investi dans les sports qui sont dominés par les femmes, comme la danse. Et cela n'avait jamais été fait auparavant. J'aimerais également indiquer qu'à travers le, la fondation Trillium, nous avons investi 105 millions de dollars pour appuyer les sports communautaires. Et je tiens à vous lire quelque chose qui m'a été envoyé par cette même association. Et je cite, « Merci pour ces financements à l'OUA et nous avons beaucoup apprécié. Alors, j'encourage l'association à utiliser les fonds pour distribuer aux athlètes féminines. » Prochaine question, député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup. Ma question est pour la ministre de la Santé. Cette fin de semaine, nous avons appris sur CTV W5 les conséquences de la pression politique, la, la, la conséquence que la pression politique cause à nos hôpitaux. Il y a des interférences des interférences inutiles de la part du gouvernement lorsque le premier ministre a dénigré le docteur David McGin. C'est clair ici. C'est un, un gazouillis, un appel et un licenciement. Nous savons que le premier ministre a, pu, a appelé Dr Mohamed. Et, je, et nous savons que le docteur Mohamed sentait que son financement pour son hôpital était menacé. Est-ce que la ministre peut nous parler de ces menaces et de si, oui ou non, des membres de son ministère ont participé à ces tactiques d'intimidation? Ministre de la Santé. Absolument pas. Il n'y a eu aucune tactique d'intimidation. En ce qui a trait à... Au Dr. Book Fallis, nous n'avons jamais entendu parler de cet individu et, des et les allégations qu'il émet sont tout à fait fausses. Nous avons écouté plusieurs personnes, y compris notre médecin hygiéniste en chef, pour prendre des décisions en ce qui a trait à la COVID-19 qui s'appuyaient sur les preuves scientifiques et cliniques. Et nous allons continuer d'écouter le médecin hygiéniste en chef et d'assurer que les décisions que nous avons prises continuent de s'appuyer sur les faits. Et comme je l'ai dit auparavant, nous n'avons jamais entendu parler du docteur Falès et toutes les allégations qu'il émet sont tout, tout simplement fausses. Question complémentaire. Je peux vous envoyer la vidéo pour que vous la regardez, mais nous savons que si vous prenez la parole pour... Lorsqu'on prend la parole pour critiquer le Premier ministre, il a tendance à se venger. Et c'est pour cela que les sièges derrière moi se remplissent de plus en plus. Je ne suis pas surpris. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Côté du gouvernement et rappelez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Député d'Ottawa, South. Ottawa, Sud, a la parole. En fait, c'était vos amis et vos collègues à un moment donné. Et rappelez-vous de cela. Alors, je ne suis pas surpris du fait que la ministre ait ni ce qui s'est passé, ni l'interférence du Premier ministre. Les Ontariens méritent d'avoir de vraies réponses. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de faire convenir le Comité permanent sur la justice sociale pour savoir ce qui s'est passé avec le docteur Mohamed, le Premier ministre, et toute autre personne, pour que pour qu'ils puissent prêter serment et parler de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas avoir un système médical qui est basé sur les tactiques de vengeance du Premier ministre. Est-ce que la ministre va être d'accord pour faire convenir le comité permanent sur la justice sociale pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé Réponse ministre de la Santé. La réponse courte est non parce que je peux vous dire que le Premier ministre a toujours pris des décisions en s'appuyant sur les recommandations de Dr. Moore et ses conseillers. Il a toujours pris des décisions en s'appuyant sur les preuves médicales, et scientifiques et cliniques. C'est ce que les Ontariens ont entendu depuis le début et donc il n'y a pas de raison de faire plus d'enquêtes. Prochaine question, député de Mississauga, Erin Mills. Merci, Monsieur le Président. Ma question est... Au ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Nous savons que les PME sont l'épicentre de notre économie et j'ai vu à quel point les PME ont été importantes dans ma circonscription pendant cette pandémie. Notre gouvernement a pris des mesures solides et robustes pour les appuyer, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout pour les entreprises qui sont possédés par des communautés noires et racialisées. Maintenant que l'Ontario est sur le chemin de la relance économique, nous avons besoin que chaque PME partout dans la province puisse réussir. Est-ce que le ministre des Affaires civiques peut informer la Chambre de ce que notre gouvernement fait pour assurer que personne n'est laissé derrière Réponse, ministre des Affaires civiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à mon collègue pour sa question et pour le travail remarquable qu'il fait pour ses commettants, pas seulement ici, mais aussi dans sa circonscription. En, comme le député l'a mentionné, nous le savons, pendant la pandémie, toutes les entreprises ont travaillé dur et ont fait face à de nombreux défis. Et ceux qui... et les chefs d'entreprise Noirs et autochtones et racialisés ont été les plus touchés. C'est pour cela que notre gouvernement est fier d'annoncer un investissement de 5 millions de dollars qui sera alloué à ces entrepreneurs. Les récipiendaires pourront être admissibles à recevoir un financement à hauteur de 10 000 dollars pour pouvoir recevoir de la formation en affaires et en gestion d'entreprise. En tant que chef d'entreprise moi-même, je comprends de première main les difficultés et je sais que chacun de ces entrepreneurs sera heureux de recevoir cette aide. Question complémentaire. Merci au ministre pour cette réponse. Je sais que les chefs, entreprise, chefs de petites entreprises dans ma circonscription seront heureux d'entendre l'existence de, ce, de cette subvention de la part du gouvernement. Les PME doivent savoir que leur gouvernement est en train de créer les bons, le bon environnement pour la croissance et la prospérité de leur entreprise. Cela est plus important que jamais. Maintenant, plus qu'auparavant, nous avons besoin de soutien ciblé pour lancer des programmes culturellement appropriés pour retirer toutes les disparités dans nos communautés, tout en continuant de bâtir le chemin vers la relance économique. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que la subvention pour les entrepreneurs racialisés va créer plus d'opportunités pour ces personnes Réponse. Merci à mon collègue pour cette question importante. Notre gouvernement veut assurer que l'égalité raciale est inclue dans notre plan de relance de la COVID-19 pour une relance de long terme pour notre province. À travers ce, cette subvention, nous disons oui à toutes les opportunités de réussite économique. Et nous voulons. Et, et nous savons que créer ce genre d'opportunités pour tout le monde, c'est la bonne décision. C'est bon pour les emplois, c'est bon pour les opportunités. En augmentant l'accès à la réussite économique, nous appuyons les communautés locales et nous bâtissons un Ontario qui est plus inclusif et plus résilient pour tout le monde. De ce côté de la Chambre, nous demeurons engagés à créer plus d'opportunités vers la prospérité pour partout dans la province. Prochaine question. Député de York, Southwestern. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Dans ma circonscription de York-Southwesten, les personnes qui travaillent dur font face à une crise d'abordabilité. Le logement, les achats continuent d'être hors de portée et les gens sont obligés de quitter la communauté où ils ont grandi. Le Toronto Star, récemment, a, fait, a publié un article qui a souligné 30 street kings dans ma circonscription et a souligné les défis auxquels les résidents font face. Il y a environ 30 ans, un des résidents a emménagé dans cet immeuble et aujourd'hui voulait avoir un plus grand appartement, mais n'a pas pu y réussir. n'a pas pu réussir à obtenir cela. Sa famille est maintenant plus grande et il a besoin d'un plus grand appartement. Et ça n'a aucun sens pour lui d'y re rester avec sa famille. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour répondre à la crise de logement dans laquelle on se trouve et pour régler toutes les augmentations de loyers, surtout pour les locataires qui ne peuvent pas déménager Réponse. Député de Aurora, au Ridge, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon collègue pour sa question. Il a raison, la vie est de plus en plus... Or, le coût de la vie est de plus en plus élevé à cause des décisions qui ont été, mis, qui ont été faites par le gouvernement précédent appuyé par les néo-démocrates. C'est pour cela que nous voulions changer les choses. Nous voulons assurer que la vie est plus abordable pour les Ontariens. Et de ce fait, nous voulons assurer que les emplois qui ont été perdus à cause du gouvernement précédent, c'est-à-dire 300 000 emplois en fabrication, à cause des décisions du gouvernement précédent, notre ministre des de la Création d'emplois a annoncé un programme qui va permettre de créer des emplois pour faire revenir les emplois perdus. Nous voulons assurer que la crise du logement sera réglée. L'année dernière, nous avions plus de logements bâtis ici en Ontario. Nous voulons assurer qu'il y ait des logements pour toute personne partout en Ontario et que les prix soient abordables pour tout le monde. Question complémentaire. Encore une fois, au Premier ministre, l'immeuble 43 Street, Street King est un bon exemple de ce qui se passe lorsque le gouvernement refuse d'aider. Les personnes qui ont vécu dans le même appartement pendant plus d'une décennie et ont vu une augmentation de loyer de 28 et lorsqu'ils changent d'appartement, ils ont des augmentations de 73 Les augmentations en termes des coûts des services publics est une autre tactique des locateurs donc pour augmenter les loyers. Un autre résident, Sandy Benty. Qui, qui dit, et je cite, « Je ne peux pas déménager je ne peux pas rester. » Est-ce que le gouvernement va s'engager à interdire ces augmentations et appuyer des vraies gestions de loyers aujourd'hui Député de, de, de Aurora, Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill, merci beaucoup. Et merci aux députés pour avoir souligné un problème important, l'abordabilité dans la province de l'Ontario. Il est tout à fait d'accord. Il a tout à fait raison. C'est pour cela que le ministre du Logement a pris les mesures nécessaires pour assurer que l'approvisionnement en logement est augmenté dans la province. Pour toute personne qui veut avoir un logement abordable ou qui veut avoir ou qui a un rêve de bâtir une maison ici dans la province. Nous avons eu des augmentations depuis les années 90 et ce n'est pas un accident. Ça a été fait sous le leadership de ce Premier ministre. J'encourage l'opposition à travailler avec nous pour qu'on puisse bâtir plus de logements pour tous les Ontario, que ce soit ceux qui veulent louer un appartement ou en acheter. On doit s'assurer qu'il y a des choix à bord pour tous les Ontariens, On va s'assurer qu'on le fait. J'espère que l'opposition va nous appuyer. Prochaine question, député de Tianan Lennington. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question par vous est à la ministre de la Santé. Les dirigeants de Directive 6 ont demandé à ce qu'on ait une approche constante par rapport à l'immunisation contre la COVID-19 en vertu de la loi de 2004 sur les mesures de santé publique et qui a été instaurée le 6 septembre, 21 jours plus tard, il est dit qu'on doit optimiser les directives en termes d'immunisation contre la COVID-19. On demande également à ce que l'immunisation naturelle soit ait une prévalence par rapport à l'immunisation par vaccination. Et donc on ne doit pas encourager la vaccination qui peut créer des effets Secondaire et qui peut créer des risques potentiels pour de nombreuses personnes. Ma question est pourquoi est-ce que l'immunité naturelle à la COVID-19 a été ignorée Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup. L'immunité naturelle n'a jamais, jamais été ignorée. Nous l'avons considérée, mais nous avons pensé que ce n'était pas assez pour. Empêcher qu'une personne contracte la COVID-19. Ce qui est important, c'est de, de recevoir la vaccination jusqu'à trois fois. Nous avons excédé le chiffre de 32 millions de vaccinations ici en Ontario. C'est la meilleure protection pour les gens. L'immunité naturelle peut aider, mais ça ne va pas sauver une personne si elle contracte la COVID-19. Même avec la troisième vaccination, les gens peuvent quand même contracter la COVID-19, mais ils auront moins de, moins de chances d'être vaccinés. Et donc, la maladie va se manifester comme la grippe. Et ça, c'est à cause de la vaccination. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, la ministre de la Santé, par vous. La directrice, le Directive 6 demande à ce que les gens continuent de travailler et fassent des tests et que ce soit déterminé par l'organisation médicale. Les politiques inutiles de vaccination qui ont été instaurées sont exactement la raison pour laquelle les personnes ont été, la santé des personnes a été menacée. Ce sont les employeurs qui ont retiré le droit aux employés de pouvoir décider s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Certains des principes et des fondements médicaux ont été enfreints ici. Et c'est une approche autoritaire. Alors, à la ministre, pourquoi vous n'êtes pas intervenu lorsque ces employés, ces employeurs non médicaux ont essayé de forcer leurs employés à se faire vacciner. Réponse. Ministre de la Santé. Merci. C'est difficile de savoir comment répondre aux députés. Mais au final, ici, la meilleure protection contre COVID -19, la COVID-19, c'est la vaccination. Et cela a été démontré par des experts partout dans le monde. Des millions et des millions de personnes ont été vaccinées sans qu'il y ait des effets secondaires. Et en fait, ça sauvait des millions, des millions et des millions de vies. Et je ne peux pas m'excuser pour cela. C'est ce que les preuves scientifiques et médicales nous disent. Les employeurs ont le droit de définir leur politique de vaccination, surtout lorsqu'il y a des personnes vulnérables notamment dans les foyers de soins de longue durée et dans les autres foyers collectifs. Mais la façon dont nous, nous sommes en train de sortir de cette pandémie, et nous sommes en mesure de relancer notre économie, c'est à cause du fait que de nombreux Ontariens sont sortis pour se faire vacciner je les remercie pour cela. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président question pour le ministre du développement économique, de la création de l'emploi et de la formation. Après 15 ans de mauvaise gestion libérale, des générations de travailleurs ont été oubliées. 3 000 300 000 emplois dans le domaine de la production ont été perdus en Ontario et il n'y avait pas de moteur pour la croissance économique. Le manque d'investissement dans le secteur automobile fait peur. Et récemment, nous avons vu des milliards et des milliards, je veux dire, de dollars qui ont été euh, maintenant réinvestis dans cette province. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que ce gouvernement fait, comment ils vont soutenir le secteur automobile? Le ministre du Développement et Économique. Merci, Monsieur le Président. Depuis le premier jour, le gouvernement a travaillé afin de réduire le coût de l'emploi de plusieurs milliards de dollars pour donner aux entreprises la confiance pour investir en Ontario. Nous avons vu un changement historique 13 milliards de dollars investis pour des batteries, pour D'autres produits, General Motors par exemple, 2 milliards et euh, demi, DeFasco 1,8 1 milliard et euh, un des investissements de LG qui est euh, celui de 5 milliards de dollars, qui est l'un des plus gros investissements dans notre province. Mais, Monsieur le Président, nous ne faisons que commencer, rester en fait, euh, euh, suivez les développements parce qu'il va y avoir de plus en plus d'investissements alors que nous libérons l'Ontario l'économie de l'Ontario complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que les Ontariens sont aussi soulagés du fait que l'Ontario revienne et que, ils, et que le gouvernement inverse les effets néfastes de la mauvaise gestion libérale et tous ces effets qui ont, euh, qui, qui ont posé sur notre économie. Alors... Le fait de réanimer, en fait, le secteur automobile de l'Ontario n'a pas été facile. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire comment le euh, les investissements dans le secteur automobile vont guider l'économie de l'Ontario vers la renaissance Le ministre, pour sa réponse. Merci, la députée a absolument raison. Avec le gouvernement précédent, l'Ontario a perdu 300, euh, millions, 300 000 emplois. Et from the Liberals' final donc, nous voyons maintenant, par exemple, une citation d'un rapport libéral qui dit que on va changer l'économie d'une économie qui produit des biens à une économie qui produit des services. Mais nous savons que ce n'était pas la bonne stratégie. Et nous avons immédiatement mis en œuvre des programmes qui nous ont aidés à réduire la perte d'emplois en Ontario concernant le secteur de la manufacture. L'Ontario a gagné 500 000 emplois depuis que nous avons euh, pris les rênes de ce gouvernement et depuis que nous avons commencé à libérer tout le potentiel de l'économie ontarienne pour les futures générations, Monsieur le Président député de London North Center. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. L'abordabilité est une préoccupation énorme. Alors, les coûts de la vie ont augmenté avec ce gouvernement. Mes commettants me disent qu'il y a une augmentation de euh, 7 à 10 pour euh, les coûts d'énergie tout simplement parce que leur logement avait été construit avant 2018. Alors, les les aînés également ont des problèmes à pouvoir mener de l'avant une vie digne. Alors, un de mes commettants qui me dit les prix ont augmenté énormément et je n'avais aucune idée de, des coûts que j'allais affronter. Alors, la question, c'est est-ce que le gouvernement va aider les locataires pour que les coûts euh, de l'énergie et d'autres euh, services n'aillent pas euh, aux étoiles. Le député pour sa réponse. Le ministre pour les affaires municipales et le logement. Merci monsieur le président. Alors nous, depuis que nous avons commencé notre travail avec ce gouvernement, nous avons entrepris toutes les mesures possibles pour faire en sorte que on, on puisse euh, avoir donc euh, des euh, situations qui euh, ne pouvaient ne pas être trop nuisibles pour les euh, nos commettants. Notre gouvernement a immédiatement dû mettre en œuvre des mesures et pour pouvoir faire en sorte que les prix des logements restent bas, on a véritablement dû mettre en œuvre une certain... toute une suite de stratégies. Et nous avons donc mis en œuvre plusieurs stratégies et le NPD s'est souvent battu contre ces mesures que nous avons mises en œuvre. Alors, nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour faire en sorte que les prix des logements restent abordables, surtout pendant la COVID, et nous avons fait en sorte de donner aux personnes tout le temps dont ils avaient besoin pour pouvoir effectuer les paiements. Question complémentaire. Question encore au Premier ministre. Alors, le contrôle. Euh, si on ne contrôle pas les euh, prix des loyers et des coûts euh, assortis, euh, la vie n'est pas, ne va pas être abordable pour euh, les locataires. Alors, Monsieur le Président, le euh, ministre montre que euh, pour l'instant, ce n'est pas suffisant ce qui a été fait. Alors. on... Euh, au lieu de contrôler les loyers pour aider les locataires, le gouvernement n'a fait que aider les propriétaires et les promoteurs. Alors, mon commettant Chris a dit c'est une tentative de euh, euh, tirer de l'argent des locataires. Le coût de la vie augmente énormément et je sais que beaucoup de résidents dans beaucoup d'immeubles n'ont pas la possibilité de faire face à ces coûts. Alors, qu'est-ce que le ministre peut dire aux familles qui risquent l'éviction tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais que ce gouvernement a causé à cause de ces politiques. Le ministre, merci et je remercie le collègue d'en face pour sa question. Un message à tous les Ontariens, à tous ceux qui cherchent des réponses de ce gouvernement. Et eh bien, j'aimerais dire que nous vous protégeons, nous sommes là pour vous aider, nous allons toujours le faire comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais j'aimerais dire que les les d'en face ne parlent jamais d'une autre chose, c'est-à-dire la question de la disponibilité de logements. En fait, ils n'ont jamais appuyé nos politiques et nous avons... Euh, euh, fait en sorte de pouvoir euh, mettre à la disposition des Ontariens plus de logements, ce que le NPD n'a jamais accepté. Ils n'ont jamais aidé pour faire en sorte qu'il y ait plus de logements disponibles parce que ça, ça va aider pour euh, que les prix puissent baisser, Monsieur le Président. Alors... Il est en fait que quand on réduit la bureaucratie, quand on augmente les inventaires, eh bien, les logements vont être plus abordables pour les Ontariens. Et chaque décision que nous prenons respecte le mieux que nous puissions faire pour les Ontariens. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier Ministre. Monsieur le Président, les... dans la ville d'Ottawa, on a expliquer que l'occupation va coûter 36 millions de dollars. Et euh, ce sont en fait, euh, c'est beaucoup d'argent qui euh, va coûter en fait en termes de... Euh, euh, Disponibilité. Pendant des mois, les euh, Ontariens ont euh, fait en sorte qu'il puisse y avoir effectivement une occupation et une disponibilité. Alors le gouvernement offre 10 millions de dollars, qui est la moitié de ce que le gouvernement offre pour les personnes et ça n'a pas, en fait d'impact. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va s'engager pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une augmentation d'impôts pour les Ontariens Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, encore une fois, le ministre euh, du tourisme travaille aussi euh, avec euh, les autres ministères pour faire en sorte que Ottawa ait tout le soutien dont ils ont besoin après l'occupation. Aussi euh, au de Là, de ce qui s'est produit au mois de février, nous essayons de construire un, un, une ville d'Ottawa qui puisse être meilleure et qui puisse faire face aux difficultés pour construire une meilleure culture pour l'Ontario. Ottawa est la deuxième ville la plus grande de la province de l'Ontario, c'est le centre de notre gouvernement fédéral et c'est aussi le centre du tourisme de la culture et nous savons combien Ottawa est importante pour notre province. C'est pourquoi nous faisons autant au d'investissements d'investissement très important dans la ville d'Ottawa, Monsieur le Président. Les Ottawais savent euh, que l'autre il, il, gouvernement euh, conservateur va continuer de se battre pour faire en sorte de les aider dans leurs difficultés, leur donner tous les moyens nécessaires. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les résidents de la ville d'Ottawa étaient traumatisés par ce qui s'est produit dans le centre-ville. Ils euh, beaucoup disent euh, c'était juste au moment où on commençait commencer à rouvrir après la COVID qu'il y a eu ces problèmes. L'occupation a duré presque un mois. Le gouvernement n'a encore pas annoncé de financement pour aider les contribuables et ils ne sont pas encore allés à Ottawa pour parler aux personnes, pour parler aux entreprises. Alors, le Premier ministre a eu le temps de se rendre à Washington pour parler aux Américains, mais il n'a pas eu le temps de se rendre à Ottawa pour parler aux commettants qui étaient touchés par l'occupation. Le Premier ministre devrait et montrer aux Ottawa qu'ils s'intéressent à eux, parce que leurs problématiques sont complètement ignorées continuellement, et les résidents d'Ottawa l'ont remarqué. Alors, est-ce que le Premier ministre va s'engager à faire en sorte que la ville d'Ottawa puisse obtenir des euh, aides et qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts, euh, justement parce que les Ottawa ne peuvent pas y faire face. La ministre. Le député d'en face sait que j'ai passé beaucoup de temps, y compris avec un de ses collègues de Ottawa, Vanier. Nous avons travaillé avec les fonctionnaires des transports, les petites entreprises, les citoyens. Et moi, euh, j'ai aussi parlé de plusieurs projets. Alors, euh, nous étions à Ottawa, au centre de Ottawa, sur Elgin Street, le vendredi, après avoir annoncé 29 millions de dollars pour aider un projet hospitalier, un des plus grands dans l'histoire de Ottawa. Alors, on parle. Les, les députés d'en face parle de l'expansion de l'hôpital d'Ottawa et d'autres projets. Mais en fait, pendant que les libéraux étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait. Eh bien, je vais vous dire quoi. Doug Ford, il est en train de réaliser ce qu'il promet et ce qui n'a pas été réalisé par les collègues d'en face. Order. Alors, s'il vous plaît. question, Parkdale High Park. Nouvelle question, député de Parkdale High Park. Question au Premier ministre. Dans ma circonscription, beaucoup de personnes sont quelques personnes sont victimes d'un propriétaire qui à, euh, et, en fait, donner des ordres d'éviction de manière injuste. Alors, des propriétaires comme ça savent que euh, 100 000 dollars représentent une goutte dans l'océan parce que les euh, évictions, en fait, font en sorte que euh, ça crée beaucoup de difficultés et ça fait en sorte qu'il y ait des entreprises qui puissent euh, réaliser des bénéfices. Nous savons que beaucoup de personnes, louent entre les propriétaires et euh, font augmenter les loyers. J'ai proposé une loi pour résoudre ce problème, la loi sur la stabilisation des loyers. Alors j'aimerais demander est-ce que le Premier ministre a un programme pour protéger les euh, locataires des évictions et s'il a un programme, quel est ce programme Merci. Le député l'assistant parlementaire au ministre des Affaires municipales. Merci. Alors, quand nous sommes arrivés au pouvoir, tout notre objectif a été de protéger le locataire des évictions. Et nous avons créé des amendes. Nous avons fait en sorte qu'aucun locataire dans cette province ne peut être chassé de son logement sans un ordre d'un juge. Alors, aussi... Nous avons donné au gouvernement euh, la possibilité de revoir ce, que, ce, ce qui se passait avant et cela n'existait pas avant. Alors maintenant, les locataires sont beaucoup plus protégés. Nous avons augmenté les, la disponibilité d'appartements euh, disponibles à la location et en faisant cela, nous avons protégé les locataires. Hein. Nous avons vu, par exemple, l'année dernière, qu'il n'y a eu aucune augmentation de loyer et c'est quelque chose qui n'arrivait pas depuis des dizaines d'années. Question complémentaire encore au Premier ministre. Dans ma circonscription, deux euh, édifices, 103 et 105 West Lodge, ont maintenant plus de 100 appartements vides combinés. Les propriétaires chassent les locataires et ensuite, ils restent avec des appartements vides. Les propriétaires d'entreprises ou de logements pour entreprises ont aussi des appartements, des locaux qui sont complètement vides et ils créent une crise du logement. Alors, pourquoi le gouvernement ne fait rien pour résoudre ce problème, le ministre adjoint Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je dis, notre gouvernement a mis en œuvre les règles nécessaires pour que le conseil des locataires puisse les revoir. Nous avons demandé aux propriétaires de respecter les règles. Nous avons maintenant des lois pour ce qui concerne les évictions et pour ce qui concerne les rénovations. Le conseil peut revoir les affaires et euh, le loyer doit être payé et il y a un temps d'attente possible de trois mois. Donc nous avons créé des protections et le parti d'en face a voté contre ces mesures. C'était celles-ci, les, les mesures qui étaient nécessaires pour protéger les locataires, alors que le parti d'en face a complètement renoncé à ces mesures. Eux, ils n'ont rien fait par le passé pour pouvoir prendre en considération le problème de la disponibilité des logements. Nouvelle question. Question pour le Premier ministre. Depuis 1996, les personnes ont essayé de défendre un un, euh, le système de l'éducation en Ontario et ils ont essayé de déterminer les lacunes du système de l'éducation. On a euh, fait en sorte qu'on puisse résoudre les problèmes qui avaient été créés par le gouvernement conservateur précédent en Ontario. Ce que, dans un rapport, on lit dans le sondage de l'année dernière, on voit qu'il y a un manque de communication entre les écoles et le ministère de la Santé, et c'est cela une difficulté qui est continue. Il n'y a pas de changement. Alors, est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi ce gouvernement a toujours ignoré les recommandations répétées pour inclure les personnes qui travaillent en première ligne dans l'éducation pour la prise de décision? Le député. Merci. Je souhaite remercier la députée d'en face pour le fait de soulever ces problèmes. Elle a aussi été ministre de l'Éducation par le passé, donc elle connaît les thématiques très bien. Nous avons travaillé avec le Premier ministre et avec le ministre de l'Éducation et nous avons vu que par le passé, il y a eu en fait une, un manque d'investissement dans le secteur de l'éducation. Donc, nous travaillons avec le ministre Lecce pour répondre au manque d'investissement venant du gouvernement del Duca et nous essayons maintenant de résoudre ces problèmes. Nous essayons maintenant de soutenir le système de l'éducation pour qu'il puisse sortir de la crise liée à la COVID. Question complémentaire. Monsieur le Président, la réalité est qu'il y a eu des financements qui ont été retirés il y a moins de personnel dans les écoles, moins de sections de formation à cause des décisions qui ont été prises par ce gouvernement avant la pandémie. Alors, maintenant, ma question, c'est est-ce qu'ils ont parlé aux personnes qui travaillent dans les écoles? Moi, je parle, j'ai parlé aux membres des conseils scolaires, j'ai parlé aux enseignants, j'ai parlé au personnel des écoles et j'ai compris que ce gouvernement n'a pas demandé aux personnes qui ont l'expertise nécessaire de leur donner leur avis. Alors, s'ils refusent que les représentants des conseils scolaires et les professionnels de l'éducation disent ce qu'ils pensent, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas eu de consultation. Chaque député dans cette Chambre devrait savoir que les discussions avec les commettants sont la chose principale pour pouvoir mettre en œuvre des politiques. Alors, de quoi a ce gouvernement besoin pour pouvoir fournir au personnel des écoles les ressources nécessaires pour leur permettre d'aider les étudiants Quel est leur programme L'assistant parlementaire... Ce que dit la députée d'en face n'est pas correct, Monsieur le Président. Nous avons fait beaucoup d'investissements. Historiquement, nous avons vu des résultats euh, énormes dans le secteur de l'éducation. Cette année seulement, nous avons investi 683 millions de dollars. C'est une augmentation de plusieurs millions de dollars et c'est la plus grande que nous ayons vu depuis le passé, alors c'est une augmentation de 9%. C'est un investissement important pour faire en sorte que les étudiants euh, se trouvent à euh, pouvoir être appuyés et soutenus. Mais nous avons investi aussi dans les zones où il y en a plus besoin. Nous avons fait en sorte de fournir toutes les opportunités nécessaires pour créer les opportunités pour les jeunes pour pouvoir avancer à l'avenir. Et cela est un exemple du leadership que Doug Ford montre dans ce gouvernement. Cela conclut la période des questions pour ce euh, matin. Conformément à l'article 101 du règlement, il y a eu des euh, changements dans les billets de euh, députés. Conformément à l'article 36a, le député de Chatham-Kent a donné notice de son manque de satisfaction avec la réponse à sa question donnée par la ministre de la Santé concernant la Directive 6 et cela sera discuté mardi. Nous pouvons terminer maintenant et la séance est en pause jusqu'à 13 heures.